Alors, naturel ou irrationnel That's the question. Est-ce que tu te souviens, Alix, du cours, qui dit que racine de n ou bien il est un nombre naturel, si n est carré parfait, ou racine de n est un nombre irrationnel. Je rappelle que rationnel c'est les nombre réel moins les nombres rationnels exemple, racine carrée de 4 racine carrée de 169 ou racine carrée de 3 200 521, sont tous des nombres naturels car 4, 169 et 3 200 521 sont des carrés parfaits. 4 égale 2 carrés 169 égale 13 au carré et 3 200 521 égale 1789 au carré aux armes citoyens. bien par contre racine de 1945 n'est pas un nombre naturel n'appartient pas au nombre naturel il est irrationnel avec ta calculatrice, tu peux vérifier que racine de 1945 est égale à 44,10215, etc. Autrement dit, 1945 n'est pas un nombre carré parfait. Et maintenant, la grande question que je te pose. Est-ce que le nombre suivant, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., 52, 53, 54, 55, 56, 57, est-ce que ce nombre-là est un carré parfait ou pas Comment il se tient-il ben, Je l'ai écrit en m'amusant, en collant tous les nombres naturels de 1 jusqu'à 57, sans aucune exception. Bien sûr, tu peux essayer d'extraire la racine carrée de ce nombre avec la calculatrice. Mais tu sais, ma TI-83 premium, premium premium, CE oui, affiche erreur dépassement. Tu ne peux vérifier que c'est vrai, erreur dépassement. Pourtant, la réponse est facile à trouver et ça sans faire aucun calcul. Une idée lumineuse pourrait te venir, Alix, en regardant la vidéo mine numéro 343. C'était la précédente, hein? ça c'est la 344. Hein? Et surtout entre 1 minute 7 et 1 minute 18. Bonne chance. J'espère que tu vas trouver la réponse.